Non mais c'est parce que là ça, ça redevient, les gens commencent à réfléchir un peu parce qu'avec la baisse du prix du lait qu'il y a eu, euh, ce qui coûte le moins cher c'est l'herbe. Donc après c'est certain que l'herbe c'est une culture, il faut savoir la gérer, il faut savoir la travailler. Faut... Et bon c'est vrai que ça redevient, un... c'est la méthode de nos parents comme ils travaillaient avant. Hein. Avant nos parents ils travaillaient qu'avec de l'herbe. Ah. Les, euh, sur la partie herbe ouais. chez vous, là, quelles sont les, euh, les problématiques Alors vous allez me dire, ça dépend des années, l'année dernière il pleuvait énormément, c'est hyper sec, mais en gros, <rire> euh, comment... Bah, c'est vrai que euh, le temps c'est pas idéal, là on est plutôt en, en arrivant sécheresse quand même. Hein, alors hein. Ouais, ouais. Donc pour les, les vaches laitières, bon, si on veut du lait, il faut les nourrir. Hein. Hein. Donc, c'est pour ça que là, il y a du complément. On donne, on donne déjà l'œil la la, fourrage qu'on a récolté au mois de mai. Hein. Voilà. Mais bon, après l'herbe, c'est bon, une culture facile à gérer quand même. Il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué. On peut faire tout, tout seul. Il n'y a pas d'intrants à mettre quasiment, ah, je veux oui. dire. Ah, oui. euh... En fait, ce qui, nous, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est euh, essayer de comprendre euh, sur votre territoire quels sont les, les enjeux des éleveurs. Ouais. Et du coup, euh, en quoi l'agroforesterie, pour vous, c'est une plus-value. Euh, tout à l'heure, la première chose que vous avez dit, c'est une diversification. Mm -hmm. Donc, c'était bah, oui. l'économie, c'était... Bah, déjà, bah, déjà, moi, dans mon système, euh, donc, euh, comme la période des pommes, c'est le mois d'octobre, en étant à tout terme, déjà je ne suis pas embêté avec le maïs et toutes ces choses-là. Donc, j'ai du temps disponible. Après, des pommiers, il y, en a, il y en a depuis mes grands-parents, enfin, compte, à moi je suis toujours né dedans, hein, tout ça, donc euh, je suis en mode biologique depuis 1994. Hein, quand même. Donc, euh, après, il y a une dizaine d'années, j'ai repris une parcelle de 3 hectares, que il manquait, parce qu'il y a 100 pommiers à l'hectare, et donc il en manquait une centaine dedans, sur 3 hectares, donc j'ai replanté depuis 2010, je replante. Et en vue aussi d'installer le fiston euh, dans quelques années, hein, pour euh, faire une diversification, pour essayer de ne pas avoir qu'une seule production. Parce que quand il y a des hauts et des bas dans une production, c'est bien d'avoir un atelier à côté pour compenser. Donc voilà, C'est dans top petit là bon après c'est vrai que j'aime bien les vergers, j'aime bien avoir les vaches euh, paître en dessous des <rire> les pommiers, ben c'est tout un ensemble. Mais bon, il faut être dedans. Euh, je veux dire, celui qui a dit pommiers, il ne va pas s'en occuper. Il va dire, bon, pour 10 pommiers, c'est bon. Mais quand on commence à en avoir euh, un certain nombre. Puis après, du pommier haute-tige euh, en entretien, c'est c'est pas trop élevé le temps. Il y a juste une taille à l'hiver, voilà, pour enlever le gui, puis tailler le bois. Puis après. Euh, c'est de l'entretien de la parcelle en fin de compte. Hein. Oui, oui. Hein. puis après, vous avez le ramassage. Au mois d'octobre et puis voilà. Ne hein. dites pas que c'est trop facile quand même. Non, c'est c'est pas que trop <rire> non mais c'est pas trop facile. Mais le problème, c'est la mise à fruit des arbres. Il oui, oui. faut pas dire je je plante, parce que c'est quand même un investissement. Il de... faut compter pas loin de 5000 euros de l'hectare hein, si on achète tout. Oui, oui. Si on fait tout et tout ça, donc ça rapporte que dans 10 ans. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui veut se lancer dans, dans ce système-là. Par rapport au bastige, vous plantez un bastige de trois ans après, ça y est, hein, ça, hein, ça produit. Hein. Okay. Bon après, c'est un complément, ça permet d'avoir des pommes et puis d'avoir des bêtes en dessous aussi, hein, qui valorisent... Euh,